Aujourd'hui, nous allons apprendre à comment dessiner plus souvent. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comment dessiner plus souvent. Alors, je disais dans une précédente vidéo qu'il était important de s'accorder plus de temps à son art, mais ça ne signifie pas d'y passer des heures. Non. Vous pouvez évoluer et développer votre personnalité graphique en y accordant une demi-heure par jour et rien de plus. Ça va vous apporter pas mal de choses, comme... Euh, Penser à soi, ça fait du bien, son moral. Et être plus en paix, retrouver une énergie supplémentaire. Bref, que des choses positives pour pouvoir attaquer sa journée ou pour pouvoir continuer sa journée, ou peut-être passer une belle nuit. Oui, vous avez compris, il est tout à fait envisageable de s'accorder ce temps quand vous le souhaitez et quand il est possible de le faire. Moi j'aime bien, euh, un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je créais des pauses euh, dans ma journée et comme si j'étais plus maître de moi-même euh, et, et de, ce, euh, de ces obligations que nous avons de, de faire des tranches horaires bien définies. Et c'est comme si euh, finalement euh, j'étais en vacances tout le temps et ça crée une joie en moi plus agréable. Donc comment est-ce que moi je fais Et eh bien je fais ça le matin après mes gratitudes. Je le fais avant de manger. J'adore, c'est super sympa parce que le temps que le repas est en train de chauffer, oui oui oui, <rire> vous vous entendez bien. Au lieu d'être sur mon téléphone et sur mes réseaux sociaux, et eh bien je prends mon petit carnet et ma trousse. Et puis il m'arrive de ne pas forcément avoir le temps non plus parce que moi aussi j'ai des plannings un peu chargés donc je me l'accorde tout de suite après le repas pendant mon dessert ou mon, ma petite tisane et donc je suis là tranquille et je m'accorde ces 20 petites minutes euh, parfois c'est entre deux cours quand j'ai deux séances de cours et bien ouais je vais m'asseoir et je vais me l'accorder dehors si le temps le permet euh, assise pendant une petite pause café, thé, peu importe mais je m'accorde ce moment là juste pour moi Parfois c'est après le repas, toujours pendant ce petit moment de thé, vous allez vous dire « Laurent, tu vois combien de thé par jour ?» Ouais, ouais, ouais, je bois beaucoup, c'est important, mais euh, pas forcément du thé, il hein, y a d'autres choses. Mais voilà, euh, ce moment de pause, eh bien, euh, me permet c'est ma façon à moi de méditer. Souvent, on vous conseille sur les réseaux sociaux, méditer. ça vous permet, c'est un exercice qui vous permet d'être euh, plus à l'écoute de vous-même, vous d'être plus à l'écoute de votre intuition, mais ça devient quelque chose qui... Euh, qui est obligatoire, de je dois, il faut, et c'est tellement inconfortable, donc j'utilise les choses que moi j'aime, et si vous aimez dessiner, si vous aimez peindre, et eh ben moi j'ai envie de vous dire, euh, ben utilisez ce moyen là, peut-être pour méditer, il y en a qui aiment bien les sous-de-couilles, il y en a qui aiment bien le coloriage, d'autres le grattage, mais ma foi on s'en fiche, peu importe, mais ça va vous apporter vraiment du bien-être, et euh, du développement et de l'évolution de vous-même, euh, dans votre art, et, euh, et vous allez me dire, mais... Or oh, peu importe où je suis, euh, moi il me faut du matériel, ça prend de la place, euh, je vais pas tout le temps me déplacer avec ma mallette ou euh, ma grande pochette, euh, ça prend de la place. Oui, oui c'est vrai, vous avez raison, ça prend de la place. Mais euh, je vais pas vous forcer à avoir votre grosse mallette ou votre sac de voyage pour, euh, pour peindre n'importe où, n'importe quand. Et bien moi ça se limite à très très peu parce que j'ai pas besoin de beaucoup. Donc, j'ai une petite trousse qui m'a été euh, euh, offerte par euh, une de mes élèves qui adore coudre et, euh, et peindre. Voilà. Dans cette petite trousse, qu'est-ce que j'ai Eh bien, j'ai trois crayons de couleur, Un jaune, un bleu, un magenta. J'ai trois pastels de la même couleur. Je rajoute souvent le blanc. J'ai quelques crayons de papier, j'ai des stylos, j'ai des stylos gel blancs, j'ai des stylos noirs, j'ai des, euh, des pilotes, euh, j'adore travailler avec ça parce que ça me permet de recontracter contraster à nouveau mon dessin, des crayons de papier, des gommes, des estompeurs. Euh, J'utilise même, et c'est surtout indispensable je dirais dans votre outil, la, la gomme électrique hein, parce qu'on peut gommer vraiment super bien le pastel ou euh, le crayon de couleur euh, aquarellable. Hein. Je sors carrément de ma boîte, euh, il c'est dedans. Euh, souvent il est toujours approprié de pouvoir avoir un pinceau sur vous ou un estompeur de pastel, donc vous voyez il prend pas beaucoup de place, hein. euh, j'ai même une brosse à dents, euh, je peux toujours avoir un petit gobelet ou un verre d'eau euh, pour pouvoir estomper, aquareller euh, mes couleurs et, euh, et j'ai souvent des surprises parce que même le pilo le pilote, euh, les pilotes noirs hein, ils, ils sont aquarellables, oui ça devient euh, comme de l'encre en fait, ouais c'est de l'encre finalement, voilà euh... Voilà, ton peur, euh, des feutres pour avoir des choses épaisses. J'ai même ça en fait, je suis en train de réaliser, euh, il était bien coincé. Voilà, donc ça c'est pour les, euh, les médiums. Enfin, c'est simple, c'est pratique, c'est léger, euh, ça prend pas trop de place. Hein. Et puis après, euh, j'ai deux papiers différents. Euh, oui, j'ai le papier, euh, les petits carnets, vous avez vu, hein, c'est vraiment pas très grand, hein. on est sur du format A6. Euh, c'est un, euh, un papier recyclé vous pouvez avoir des papiers dans ces formats là de toutes sortes hein, euh, vraiment euh, en avoir 3-4 dans son sac ça prend pas trop de place hein, euh, ou dans une pochette à dessin euh, avec la trousse vraiment c'est pas... Euh, voilà et puis euh, j'adore le papier, euh, le pastel pastelmat euh, il, a, il, a, il a souvent euh, différents coloris et euh, là en ce moment je suis plutôt dans les verts et les bleus parce que ben, quand je suis dehors je fais la nature et euh, c'est bien d'avoir une surface déjà colorée, ça permet d'aller plus vite en fait sur le dessin parce que euh, le fond est déjà fait et euh, ça enlève un poids supplémentaire de sa paix Ouais, souvent psychologiquement on se bloque et on se coince, ah oh, ça va être comme et, là euh, Et le fait que le fond soit déjà fait, ça soulage un petit peu euh, euh, ce stress et ce mental qu qui bloque. Et, et puis ça va tout seul, on avance plus vite. Voilà. Je me suis aussi fait un petit plaisir. Euh, je pense que vous pouvez trouver ça dans les papeteries. Mais voilà, il est beau, il est brillant, euh, il, est, il est chouette et agréable. Et dedans, euh, eh bien j'ai différentes sortes de papiers. Et, euh, et et je rajoute moi les papiers que j'ai envie dedans, mes notes et, euh, et puis ben éventuellement euh, des, des améliorations à faire sur un tableau ou des améliorations, essayer des petits post-it dedans et je mets des carnets euh, à dessin dedans donc c'est joli, c'est agréable à regarder on se fait plaisir parce qu'avant tout c'est juste rien que ça et, euh, et voilà donc ça se limite à ça je trouve que c'est pas vraiment euh, beaucoup de place dans mon sac euh, si vous saviez euh, pour mon organisation euh, professionnelle ça prend plus de place donc vraiment ce petit plaisir il est pas très euh, euh Il prend pas trop trop de, de, de volume et je vous invite vraiment à trouver des choses qui vous plaisent euh, dans... pour pas trop cher ou dans vos tiroirs, vous pouvez bien avoir des choses sympas. Donc voilà comment s'organiser pour peindre et dessiner tous les jours peu suffisent parfois euh, le plus c'est l'ennemi euh, du bien donc euh, moins vous avez plus vous êtes obligé de réfléchir aux moyens techniques de pouvoir atteindre quelque chose et parfois comme vous savez que vous avez peu et eh bien vous simplifiez les choses et cette simplification peut avoir beaucoup de sens dans votre euh, développement artistique et dans votre personnalité donc euh... Ça fait d'une pierre trois coups, hein. <rire> Voilà. Eh bien, écoutez, euh, je pense que j'ai été assez euh, claire dans ce que je viens d'expliquer. Donc, je vous invite à me laisser vos commentaires. Et pourquoi pas, euh, on pourrait y répondre et faire des vidéos supplémentaires pour, euh, pour vous aider à, à vous développer et améliorer votre, votre personnalité graphique. Bye, à bientôt.